Bonjour à tout le monde, ok. Hmm. Je vais vous montrer cette astuce que vous allez utiliser euh, pour euh, le matin. Votre matin est très important. Parce que j'ai des personnes, vous allez vous lever le matin, vous allez être sur les réseaux sociaux, vous allez, bah, vous sautez seulement du lit pour partir au boulot. Commencez à comprendre que votre parole a du pouvoir. Recording in progress. C'est mieux de faire ce que je vais vous montrer là, tout le matin. Donc, 4 h 35 Si vous dormez avec un homme, quand vous allez vous lever le matin pour faire. peut-être 6h, il est arrivé, il y a vous parler, tout ça Quand vous dormez, tout dans votre corps se Votre pouvoir. Ça que les prières et les déclarations du matin sont très puissantes. Donc, euh, j'ai déjà posté ça à plusieurs personnes. Le, le, on avait ça le soc. C'est pimenté comme ça. Donc il y a le soc. Et il y a le jujube. Voilà. On vous envoûte à travers les paroles. Ils prennent des, deux, trois choses physiques. Ils mettent ensemble, ils mélangent. Ils se mettent, ils parlent sur ça. Et ils parlent, ils appellent votre nom. Et maintenant, je vais vous montrer comment vous désenvoûtez vous-même. Et comment demander n'importe quoi. D'accord. Donc, vous devez toujours avoir au moins un ou deux à la maison. Le soxy Bon, j'avais. Ça, c'est très rare ma Donc, j'ai dû flatter la dame là pour qu'elle me donne ça. Et très rare, tu demandes n'importe où, on dit non, il n'y a pas. Tu le prends. Avant de l'ouvrir, tu mets derrière comme ça. Et tu vas méditer sur ce que tu veux. C'est pour ça que vous devez savoir ce que vous voulez. Voilà, médite dans ton cœur. Là, tu viens de te tu n'as pas encore parlé à quelqu'un. Dès la semaine, là, tu as besoin de 2 millions ou de 10 millions de francs et francs. Tu as besoin de trouver des employés qui vont pas déranger ton business. Je fais ceci. Je trouve la voie pour mes employés. Je mets la protection sur mon enfant contre toute mauvaise compagnie. Les l'ouverture de mes portes. Et je suis en train d'ouvrir des détacher Voilà. C'est comme si c'est un portail spirituel que vous ouvrez. Donc, utilisez. Dieu nous a donné tout dans la nature. Vous avez que les indigènes, généralement, ils traitent, ils utilisent les plantes d'air, de girofle, feuilles de laurier, non, non, non, non. ils soignent avec. Par contre, tu peux prendre les autres, maintenant, la nourriture, tu, tu manges. Donc, une fois que c'est fait, limitez beaucoup vos paroles dans la journée. Tu mets dans ta main ici, à donc tu as besoin de 14 1, 2, 3, 4 Tu mets 7 dans ta bouche. Tu gardes 7 dans ta main. Dans ta main gauche. Voilà. 7. Ceux qui ont ça, ça pique beaucoup quand tu prends. Ça pique comme piment. Si vous avez ça, maintenant, prenez ça. Tu te quelque part qui me dit, je déclare sur ma journée l'abondance financière s'il y a quelqu'un qui vous doit en particulier telle telle personne me paye, tous mes clients me payent à temps tous mes clients sont satisfaits de mes services mon mari, ma femme est heureux il n'y a que de la compréhension entre nous et de l'amour mes enfants, vous prononcez le nom, Aurélie, Erika, sont protégés contre tout accident, contre tout détonnement d'esprit, au nom de Jésus-Christ. Je cherche le local depuis trois mois. Je déclare qu'aujourd'hui, on trouve le local. Je déclare que mon me localise. Je déclare les 15 millions dont j'ai besoin, dans trois semaines, je les obtiens. Je déclare l'abondance dans mes commandes. Les clients vont m'appeler parce qu'ils ne sauront même pas comment répondre à tout le monde, mais ils vont venir et ils vont attendre. Ils seront patients. Toute personne qui veut mon mal, qui est autour de moi, je déclare que tu, tu es exposé aujourd'hui. Tu me ton vrai visage. Toute incantation qui a été faite contre moi, je les annule aujourd'hui. Au nom de Jésus, Vous parlez. Et quand vous parlez, vous mettez votre cœur. L'émotion, ce n'est pas pour l'homme. Comme tu dis, je t'aime, je t'aime. Tu mets ton cœur sur l'homme. Et si là dans ta prière, que tu la mets ton cœur. Et la prière effective, la prière fait vente du juste a une grande effective. Jacques, Jacques 1, 5, verset 16, et 17. Comme tu as prié comme ça, finis toujours avec Amen. Ainsi soit-il. Tu finis. Tu contournes ta tête avec... Tu fais la mesure... Si ça sept fois autour de sa tête, tu jettes ça comme ça dans la cour. Il y a un appartement, tu sais par la fenêtre. Là, tu es là, on est en, en 4h30, 5h30, 6h. Voilà. Bon, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous en prie, abonnez-vous. Je partagerai les astuces comme ça parce que tout le monde doit prospérer. C'est pas seulement pour une personne. Les secrets que vous donnez, ce sont les choses qu'on a cachées aux gens. Par contre, il y a les familles qui connaissent ça. Ils ont dit à leurs enfants, ils ont dit à leurs petits-enfants. Voilà. Partagez aussi la vidéo avec quelqu'un qui ça peut aider n'oubliez bon, pas de vous abonner, je vous remercie et likez aussi ma vidéo, merci